que le rationnel a du mal à, du mal à comprendre, il faut aller au-delà. En écoutant, mon euh, être imposant un pas en intégrité l'un après l'autre, ça crée des, des, des voies de passage absolument incroyables et ça attire des synchronicités, ces, ces fameuses synchronicités. Ça a créé aussi une vie matériellement riche. Les richesses matérielles arrivent euh, au bon moment. Je n'ai pas du tout la logique d'accumulation, j'ai la logique des flux. C'est-à-dire que le flux juste,